Est-ce que vous pensez que votre résidence principale va vous aider à investir Bonjour à toutes, bonjour à tous, Olivier, l'expert immobilier. Aujourd'hui, je suis avec Damien. Qui va bien sûr nous raconter son histoire immobilière et elle est quand même très différente de toutes les autres personnes que je vous ai présentées avant dans mes autres vidéos parce que damien lui il a commencé à acheter sa résidence principale et c'est ça qui lui a permis d'investir mais damien va tout nous raconter donc damien bonjour bonjour olivier déjà j'aimerais que tu nous dises quel âge tu as qu'est ce que tu fais dans la vie bon dis nous qui tu es donc damien j'ai 36 ans je suis marié j'ai deux enfants Cinq ans, et 8 ans, je travaille dans, dans, une, dans une banque, dans une banque privée. Et, euh, et puis, euh, passionné d'immobilier, je passe quand même un certain temps à essayer de trouver euh, des de, de bonnes affaires. Et, euh... Donc, toi, ton histoire, tu as commencé à acheter ton premier bien en 2006. 2006, oui. Ok, 2006. Et qu'est-ce que tu as acheté Alors, j'ai acheté ma résidence principale. Donc, je, je suis euh, assez classique. Je, je... Ça faisait un an que j'étais en CDI, dans une grande banque. Euh, donc j'ai acheté ma résidence principale parce qu'on me disait d'acheter ma résidence principale. Ouais, t'as voulu faire comme tout le monde J'ai voulu faire comme tout le monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé euh, ma, ma capacité d'emprunt maximum, max, du max, ouais. pour euh, acheter une résidence principale. Il se trouvait que euh, j'ai acheté dans une ville qui était très chère. Donc euh, par rapport à ma capacité d'emprunt maximum, on n'avait pas forcément énormément de mètres carrés. c'est dans, dans quel coin euh, On était à Vincennes. Ah ok, en région parisienne. En région parisienne, ouais, okay. ouais, enfin, en région parisienne Vincennes. Donc euh, 10 minutes de Paris, euh, côté Nation. Très cher on me disait euh, c'est pas grave de toute façon euh, l'immobilier va pas augmenter donc euh, tu, tu, tu vas euh, pas augmenter ou baisser tu veux dire euh, va pas baisser pardon tu <rire> <rire> vas pas baisser donc tu, tu peux tu peux y aller donc, voilà j'ai fait ça je, je me suis ça m'a marqué parce que j'ai dû passer ça m'avait impressionné à l'époque j'ai dû passer en commission euh, spéciale pour faire valider mon, mon prêt ouais donc ça n'a pas été simple d'avoir le prêt non parce qu'on était on euh, 38-39% euh... Ouais, t'avais dépassé les 33% J'avais dé... dépassé les okay. classiques après, comme voilà. Déjà, il y, y, y a beaucoup de gens qui disent, qui pensent qu'on peut pas dépasser les 33%, c'est pas vrai. Est-ce que c'est facile Ça, c'est une autre histoire, ça va dépendre de votre situation de ce que vous gagnez, de ce que vous achetez, etc., etc. Bon, sachez en tout cas, on peut dépasser les 33% et ce n'est pas un frein à l'achat. Ok, bon, tu as acheté ton premier appartement. Euh, t'es passé en commission pour qu'on t'accorde ton crédit, tu as eu ton crédit, ok. Combien tu as payé l'appartement à l'époque À l'époque, je l'ai payé 252 000 euros. Ok, 250 000, on va simplifier. 250 000, oui. Ok, à peu près 20 000 de frais de notaire, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est 16 000 euros, mais bon. bon ok, c'est pas vrai. grave, allez, on, on, on est sur une enveloppe de 270 000. Tu l'as gardé combien de temps et tu as revendu au bout de combien de temps je l'ai gardé euh, environ 6 ans, 6 ans et demi, ouais. donc je l'ai revendu au bout de 6 ans et demi, ouais. et euh, je l'ai revendu à 400, 1 000 euros. 400 000, allez. Euh, 400 000 euros. Et 1 000 euros, ça va être euh, pour boire, on va dire. <rire> Ok, donc 400 000, tu avais remboursé une partie, tu avais fait quelques travaux dedans J'avais fait euh, d'énormes travaux, parce que j'avais transformé euh, un appartement qui était en 2 pièces, en 3 pièces, on avait tout revisité, ouais. jusqu'au WC qu'on avait même déplacé. Euh, à la base, on l'avait fait voilà aussi pour y, y être bien. Et comme on a trouvé un autre appartement avec la famille qui s'agrandissait, ouais. euh, on va l'avoir vendu. Et du coup, ça a fait un coup de cœur et la personne a, a acheté sans. sans ok, sans donc elle a acheté facilement. Mais tu as fait combien de travaux dedans Combien était revenu au total J'ai fait euh, 20 000 euros de travaux. Ouais. J'avais estimé l'appartement avant les travaux, il était à 300 000 euros. Ouais. Et après les travaux, il était à 400, ben, 400 000 euros. Ouais. D'accord. Ok. Donc tu as revendu 400 000, tu as récupéré du capital et tu as racheté de nouveau ta résidence principale. Je... Tout à fait, oui. Ouais, la, la deuxième. La deuxième résidence okay. principale. Pourquoi Parce que tu avais un, un nouvel enfant et donc il fallait que te, un, tu aies un appartement plus grand. Alors c'est ça et c'est aussi parce que des fois on ne décide pas de tout et les femmes sont très fortes. Et ma femme veut absolument avoir une résidence principale. Ouais. Donc ce que je m'étais dit c'était que j'allais acheter cette deuxième résidence principale, mais essayer d'optimiser euh, cet achat pour pouvoir faire de l'investissement vraiment de l'investissement locatif derrière. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où tu as réemprunté pour acheter ta deuxième résidence principale, tu as structuré ton prêt de manière à ce que tu puisses réinvestir. C'est ça. J'ai fait en sorte que ma capacité d'emprunt, cette fois, elle est passée les doigts dans le nez. Elle était très loin des de, de, de 39%, mais encore très ouais. loin des 33%. Tu bon, as eu des augmentations de salaire. J'avais eu des augmentations de salaire. Et, et, eu de salaire, pour, et également, j'ai quelques augmentations de salaire ouais. qui, qui nous permettaient aussi de, de jouer là-dessus. Hum. Et je m'étais mis en position de pouvoir Derrière, à avoir des investissements locatifs, j'avais commencé à voir que 33%, c'était. C'est vrai, et à côté de ça, c'était un peu un mythe, on pouvait monter quand même au-dessus pour de l'investissement locatif. Ouais. L'avantage d'être dans le système bancaire, c'est que j'avais quelques connaissances qui me disaient que voilà, tu peux facilement monter à 40% ouais. pour du locatif. Après, c'est toujours possible, mais c'est un peu plus difficile. Il faut 40%, on procéder. 40%, ouais. ça le fait euh, mmh. très rapidement. Quoi. Ouais, ok. Donc, ce que tu as fait au final, c'est que tu as structurer ton nouveau prêt pour ta résidence principale, de manière à pouvoir investir. On est d'accord C'est ça. Ok. Alors, tu as investi, mais qu'est-ce que tu as acheté Alors juste avant d'investir, ouais. j'ai compris que, euh, que je ne savais pas grand-chose. C'est super important, hein, ouais. parce que je m'étais aperçu du coup, je m'étais quand même bloqué euh, sur cette première résidence principale où j'ai écouté tout le monde. Ouais. Euh, tout le monde, c'est papa, maman et frères et soeur hein, tout simplement. Et là, je me suis dit, je vais peut-être aller écouter des gens ouais. qui ont déjà investi. On les pas des ma papas en fait, qui n'ont jamais investi, enfin, qui ont acheté le réseau principal. Ouais. Donc là, j'ai commencé à, à, lire, à lire des livres d'investisseurs. Ouais. Et, euh, à aller, regarder des vidéos. Et, euh, vraiment à, avoir, à, à changer un petit peu de, de, d'état d'esprit. de mindset, ce qu'on appelle mindset. Ouais. Euh, c'est à la mode, d'état d'esprit pour, pour comprendre pour, pourquoi les investisseurs arrivaient à investir et pourquoi ceux qui parlaient beaucoup arrivaient à rien faire. <rire> C'est une bonne formule. Après 6 ans, c'était ma synthèse après 6 ans. C'est que voilà, je parlais beaucoup, mais à la fin, j'étais juste bloqué avec un appartement et deux gamins. Ouais. Donc, euh, si je n'avais pas pu faire des travaux et, et faire tout ça, j'aurais été bloqué. Donc là, je me suis mis en position d'investir. De, de, de chercher une solution. De, de chercher, voilà, comment faire pour investir Comment faire pour, pour investir je voulais euh, faire ce premier investissement euh, proche de chez moi. Ouais. Euh, donc Vincennes, comme on a dit. Ouais. Donc on peut dire que Vincennes, euh, c'était compliqué. Donc je suis allé sur, sur Montreuil, ouais, à côté. Et voilà, qui était à, à côté, tout à fait, je, qui est collé. C'est la frontière. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, euh, bah, euh, tiens, Montreuil, c'est le 93 et euh, Vincennes, c'est le 94. Ouais. C'est vraiment la limite entre deux départements, mais ils sont vraiment collés. Vrai. J'habitais ha à Vincennes, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et j'allais à l'école à Montreuil. Vous connaissez toute ma ville. <rire> Et, et du coup, euh, j'ai trouvé une petite maison euh, divisée en, en deux, en deux studios. Mmh. Donc c'était déjà divisé, c'était déjà fait avec les compteurs électriques et euh, c'était euh, rentable. C'est un bien grand mot, c'est-à-dire ouais. que ça respectait au moins la règle de Nord qui disait que j'en mettais pas de ma poche ouais. et je récupérais un petit, euh, petit cash flow. Ouais. Euh, je me disais c'est pas grave parce que euh, c'est-à-dire que je vais faire ce premier bien qui est relativement euh, correct ouais. et ça va me donner l'état d'esprit et me montrer que je suis capable de le faire. C'est une des choses les plus importantes parce que c'est vrai que l'immobilier et puis dans plein d'autres domaines, c'est de, de se prouver, de, de, de comprendre, et de voir qu'on est capable de faire les choses. Parce que, comme tu l'as dit, il y a tellement de gens qui nous disent, qui ont beaucoup d'avis sur sur ce qu'on devrait faire, mais qui l'ont jamais fait eux-mêmes, euh, qu'en en fin de compte, on est un peu paumé. Et puis on se dit, est-ce que vraiment, ils ont pas ils ont raison, parce que souvent, ça peut être les parents, des gens qui nous aiment, et qui, qui sont normalement bienveillants envers nous, ils le sont, et euh, mais donc ils, ils nous font douter, mais ils ne l'ont jamais fait, et c'est souvent parce qu'ils ne l'ont jamais fait qu'ils ne sont pas capables de donner un avis réel petit conseil au passage, je veux dire, si vous demandez à quelqu'un, à un, un ami très proche, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'acheter un appartement pour le mettre en location, si lui n'a jamais investi, n'écoutez pas ce qu'il a à vous dire. <rire> je peux vous assurer, il va vous démonter. Bon, ça c'était la je pense que tu as vécu euh, ce genre de choses. Ouais. Bah, euh, un seul exemple, ouais. c'est de toute façon tu vas avoir des, des locataires qui ne vont pas te payer. Ouais, c'est toujours un voilà, fois, C'est la, la, la ce légende, y a euh, en... euh, ouais. le, le, le, le fantasme du locataire qui ne paye pas. Et moi, la petite phrase que j'aime bien dire par rapport en, à ça, c'est que t'as les locataires que tu mérites aussi Oui, c'est vrai. En, <rire> juste pour la parenthèse, entre temps d'investissement, 30 ans, ça m'est arrivé une fois et elle a fini par payer, c'était une dame. Euh, donc, j'aurais tendance à vous dire que je ne sais pas ce que c'est les loyers impayés. Alors, soit je suis un extraterrestre, soit j'ai soit je suis comme tout le monde. Ça, ça veut dire si je suis comme tout le monde, ça veut dire que la plupart des investisseurs n'ont pas de problème d'impayés. Mais comme le dit Damien, euh, on, vous avez les, les, les locataires que vous méritez et que vous choisissez, parce que le choix fait partie des problèmes éventuels. Donc, en tout cas, pour ce pour ce, ouais. cet investissement, du coup, j'ai bah, fait comme j'avais vu. Il y avait une négociation, on était à 270 000 euros. Euh, je l'ai eu à 200, 220 000 euros ouais. avec une grosse négociation parce qu'au début, bah, je me suis fait insulter. Donc, 270, tu as proposé J'avais proposé 200. 200. Et euh, du coup, était, elle était la, la, la, par l'intermédiaire la, la de l'agent immobilier ouais. qui m'a dit elle est, elle est fermée, ça y est, elle ne veut, elle ouais. veut plus. Donc, j'ai dit bon, on peut monter un petit peu. Donc on était monté à il m'avait dit, dit 225. J'ai dit bon on monte pas à plus de 220 et tu te débrouilles aussi avec ta commission. Enfin tu, tu fais ce que tu veux. Okay. Et du coup on a, on a réussi à avoir 200. Ouais. Enfin, 200 voilà. C'était une première opération intéressante qui a mis 11 mois quand même à se signer. 11 mois 11 mois. Tu un... as déjà eu 11 mois, toi Non, j'ai eu, eu ben... beaucoup, mais j'ai pas eu 11 mois. J'ai eu un notaire corse. entre J'ai tout eu. <rire> euh, il y avait un notaire corse. Le notaire, euh, le, le, le notaire était s'était suicidé, donc c'était la fille qui avait repris, mais elle n'avait oh. jamais eu le dossier. 11 mois. Oh, moi non, j'ai jamais eu... C'est énorme. Je cherche. Je sais que j'ai une opération qui a il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma fille, sur un cabinet dentaire qu'on est en train de transformer. Bah, vous irez voir la vidéo. Euh, ça avait pris six mois et ça avait un peu tardé, mais c'était six mois normaux parce que comme c'était un bien qui était à destination commerciale, on mmh. le transformait en résidentiel, il fallait l'accord de la mairie et tout ça. C'est pour ça que ça avait pris un peu de temps, mais c'était un délai normal qui était dû au retard de la mairie. OK, mais 11 mois, je n'ai jamais vu. Mais c'est pas grave parce que du coup, dans les 11 mois, j'ai négocié 4000 euros supplémentaires de frais d'agence. De ouais. Et euh, j'ai renégocié tout mon prêt bancaire que j'avais fait initialement. Et comme Et les prêts étaient en train de baisser, tôt, donc t'as voilà, gagné. Bon, c'est pas bien, grave. Un tôt. bien, un voilà. mal pour un bien, bah, c'est pas mal. Ok, okay. ça c'est le premier bien. C'est le premier bien, du coup, avec directement deux, euh, deux studios, ouais. deux, deux, deux locataires à, à gérer. Ok. Bon, c'est une zone tendue, donc je ne parle pas de la gestion locative parce qu'on trouve un locataire en, en cinq secondes. Ouais, ouais. c'est c'est c'est pas c'est pas sujet. encore mis l'annonce, t'as déjà le voilà. locataire. Ouais. Deux heures, de... on regroupe les gens pendant deux heures et puis ouais. euh, on a quelques dossiers. Ouais, quand j'avais des appartements sur Paris, moi je disais les rendez-vous c'est de telle heure à telle heure et euh, et c'est oh. tout. Bon, ok, ça c'est le premier bien, le deuxième. Donc le, le deuxième, c'est encore en île en de france ouais. je ne sais pas si, si tu connais, mais limay Breban, c'est à bon, un bon quart d'heure, bon 20 minutes de, ouais. euh, de, du centre de Paris, c'est dans le tracé du Grand Paris, mm -hmm. donc c'est plutôt pas mal, c'est un, un F3, donc on a fait euh, des travaux pour euh, pareil, pour créer le coup de cœur et pas avoir de problème de, de locataire. Encore mm -hmm. une fois, l'appartement, euh, voilà, on a fait 12 000 euros de travaux euh, de mémoire, on a cassé quelques murs pour le rendre vraiment agréable, ça fait que quand le locataire rentre dedans, il fait « waouh », et normalement tu as quelqu'un qui paye. Surtout qu'il prend tout de suite, rapidement. prend tout de suite, et derrière. Et surtout, tu arrives à le louer plus cher. Alors, oui, 12 000 euros de travaux et 100 euros d'augmentation de loyer. Ok. Donc c'était rentable. Les travaux rentables. Tu l'as payé combien Je l'ai payé 115 000 euros. Et il était au début à 140 ou 145 000 euros. Une négociation difficile Non, pas. Les derniers milliers d'euros un peu difficiles, toujours. Mais du coup, j'ai un jeu de rôle avec ma femme. C'est à cause de ma femme que je peux pas... Ok, il y en a un qui joue. C'est ce que je raconte dans la formation. Ok. Ça, c'est le deuxième. Tu t'es arrêté là Non, parce que du coup, euh, au fur et à mesure, je structure à chaque fois mes prêts pour pouvoir. En fait, ce que je me pose toujours comme question, c'est ouais. que quand je fais un prêt, est-ce que, au moment où je vais le faire, je peux encore emprunter derrière D'accord. Et euh, si je ne peux pas, je, je, je, je, je me modifie pour pouvoir euh, le faire. Soit la durée, soit mettre un petit peu de cash. Pour moi, ce n'est pas tabou de mettre du cash si c'est dans une logique euh, globale. Oui, pourquoi pas Et du coup, j'ai continué. Ouais. Là, euh, je suis euh, un peu sorti de, de l'île de France, dans la banlieue lyonnaise, ouais. pour faire une, une colocation. En, en banlieue de Lyon. Donc. Oui. Ok. Donc j'ai transformé, enfin euh, c'est en cours, un euh, trois pièces en quatre pièces. Ouais. Parce que l'avantage de la colocation, c'est que tu rajoutes une pièce. Ouais. Tu prends une euh, un loyer. Bah, en plus. Tu augmentes la voilà. rentabilité euh, et tu as payé le nombre de le même nombre de mètres carrés. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est euh, c'est en cours. Euh, c'est une opération. C'était une, une opération. On a négocié, je crois vingt mille euros. C'est pas pas énorme, mais c'était bah, une succession. Donc c'est assez difficile. Bon, alors là j'aurais tendance à te contredire parce que mes meilleures affaires je les ai faites sur des successions, mais bon c'est pas grave. Mais, le, mais il était à combien au départ il était hein, combien À la base il était à 190, ouais. euh, quand on l'a vu il était à 180, on l'a payé sur 60. Ok d'accord. Et euh, le juge n'allait pas aller en dessous. Euh, ah il, avait il y, y avait 60. un juge Oui c'est pour ça que je te dis non non non. Ah, c'est un peu plus... En fait légal, le juge un peu plus il va, il va dire qu'il y a un abus de faiblesse euh, de la personne et du coup il y a un montant euh, en dessous duquel ouais, il n'allait ouais. pas aller. Ouais. C'est par rapport au je te dis ça, sinon ouais, c'est okay, Oui, parce que c'est pas... Non, non, je... Ok, alors donc je retire ce que j'ai dit, moi c'est que je traitais avec les héritiers, les successeurs. Ah oui, je suis ai acheté un à moins 50 par rapport au prix qui était... C'est euh, moins 50% de réduction. J'ai jamais mis une vidéo, je vous la remettrai là ou là aussi, je ne sais jamais où c'est. Euh, 80 000, on l'a payé 40 000. Même moi j'en revenais pour... Bon, <rire> c'était pas grave, vous verrez toute l'histoire. Et ok, et après, c'est le troisième euh, là c'est pour l'instant c'est euh, t'as as, d'autres choses prévues là, dire... le, oui, bah, en fait après c'est comme un jeu ouais. euh, donc euh, toujours comme je, je fais mon, mon prêt bancaire pour pouvoir en, en emprunter d'ailleurs. Ouais, donc là j'ai quelques euh, quelques projets un peu plus secrets parce que euh, okay. voilà parce que, que j'attends des réponses ouais. Mais on, bah on continue. Ouais. Euh, non, mais sans dévoiler le secret, tu peux nous dire au moins c'est quel type de bien combien tu as négocié ouais, C'est ce encore une colocation, ouais. plus encore plus grande, avec plus de chambres, ouais. et euh, qui doit dégager euh, voilà sur 200 000 euros d'investis, un cash flow à, à 700 euros. ouais d'accord. Mais... Ok. Bon, la question euh, rituelle, euh, c'est est-ce que c'était difficile non, d'investir, non. Ce qui est difficile, ouais. c'est euh, de ne pas écouter les gens qui t'aiment autour de toi, ouais. au début. Ça, c'est vraiment euh, de pas se faire moi, influencer. Ouais. Euh, difficile, parce que, euh, ce que j pour moi, mes me mentors à la base quand j'étais petit, c'était mon père et ma mère. Et c'est difficile dans sa tête de se dire à un moment que t'as beau les aimer, il euh, ne faut plus forcément les écouter et des fois, il ne faut même euh, pas forcément tout dire. Oui, ouais, je suis Parce que dire. tu leur fais peur en fait. <rire> que quand tu commences à avoir 100, 200, 300, 1 million euh, et il y a du prêt, il y a de l'encours bancaire, <rire> ça fait peur aux gens qui t'aiment. J'ai une élève comme ça, <rire> Elle dit mais elle a, je lui ai fait acheter son troisième appartement et quand elle a dit à sa mère qu'elle achetait le troisième appartement, elle lui a dit, il faut arrêter les conneries. <rire> et pourtant, c'était des appartements qui coûtaient 50 000 euros, donc pas des gros trucs, alors qu'elle a gagné à peu près 2 000 euros. Bon, mais je lui ai dit, arrête de parler à ta mère, arrête de lui parler, elle te fout le merdier dans la tête. Oui, mais c'est ma mère, bah, oui, je comprends, mais des fois, il faut apprendre, euh, plus elle a 40 ans, bah, c'est bon, euh, coupe le cordon, il y en a marre. Bah, il vaut mieux aller euh, là-dessus, le, le médicament, c'est assez simple, si tu prends un séminaire immobilier, ouais. et tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas avec des fous comme toi, et tu vas ressortir, tu as, as l'impression que tu es un peu moins fou, en fait. <rire> c'est l'avantage des séminaires je trouve, et tu as forcément quelqu'un qui est encore plus investisseur que toi, encore plus fou que toi, ouais. et tu te rends compte qu'en fait ce que tu fais que tout à fait normal. est normal euh, par rapport à ton, euh, ton état d'esprit. Quelle est la meilleure chose que tu conseillerais euh, aux personnes qui sont là, qui te regardent, qui, qui ont écouté ton histoire La meilleure chose c'est euh, à la fin de la vidéo, c'est euh, fermer la vidéo, calculer ta capacité d'emprunt et euh, commencer à faire ton étude de marché et à te lancer pour, euh, pour investir et arrêter arrêter d'écouter à droite à gauche des gens qui n'ont jamais rien fait. N'écoutez pas les gens qui n'ont jamais rien fait, c'est le principe de base. Je pense. Avant je disais que euh, pour investir dans l'immobilier, regardez s'il faut que le bien s'autofinance, mais je crois que maintenant je vais rayer ça de mon bouquin, en tout cas je vais le mettre en deuxième et en premier je vais mettre... N'écoutez pas ceux qui n'y connaissent rien. Parce que c'est vraiment le truc qui revient régulièrement, régulièrement, euh... régulièrement, Voilà, Damien, merci pour ton histoire, merci pour ce partage. Merci à toi. Vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a trois trucs. Hein. Déjà, il faut mettre un, un pouce vers le haut. Soit pour Damien, merci. soit pour moi. Vous choisissez, et si vous nous aimez tous les deux, vous mettez deux pouces. Ensuite, vous vous abonnez à la chaîne. Vous appuyez bien sur la cloche. Pourquoi Parce qu'il y a des vidéos que je n'envoie que à, aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et le troisième truc, vous les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous, déjà, bah, est-ce que déjà vous avez des problèmes avec les, votre entourage qui vous dit non, on ne le fait pas, c'est des conneries, parce qu'ils vont te détruire ton appartement, ils ne vont pas te payer, etc. etc. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est bon pour toi C'est parfait, merci. C'est bon pour moi, à bientôt. Ciao. Au revoir.